Bonjour, euh, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne Je Communique Fini. Alors, euh, je suis chef et je vais vous proposer un cours de communication pour les élèves, soit les adolescents, les faux adolescents ou les adultes qui ont un niveau passable en français qui aimeraient bien améliorer leur façon de parler et d'exprimer. Alors, toujours avec le thème faire les courses, on a ici faire une réservation comme acte de parole à la gare comme situation de communication. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, le client, bonjour, je voudrais réserver des pays de train, s'il vous plaît. C'est un dialogue entre le client et l'employé. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train s'il vous plaît. Alors le clin ici est venu à la gare pour réservation des billets de train. Oui, monsieur, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour paris lille avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne pas les horaires. Alors vous aurez un TGV toutes les demi-heures, entre 6h et 9h. Au départ de paris départ vers 8h c'est parfait 7h58 donc arrivé 9h02 et pour le retour vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h heures. 18h heures dans ce cas bien 18h arrivé à Paris à 19h04 première ou seconde Bon, c'est seconde. Fumeur ou non fumeur Non fumeur. Vous avez une réduction Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 92 euros. Alors, euh, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la réservation de billets, des billets de train. Alors, le client ici est venu à la gare. Pour une réservation des billets de train, Paris, Lille, Aller et Retour. Alors, manière de dire, pour réserver par exemple des billets de train, on dit, je voudrais réserver. Il me faudrait. Soit je voudrais réserver, soit il me faudrait. Quels sont les horaires? Je, je ne connais pas les horaires. Je voudrais réserver. Quels sont les horaires Il me faudrait. Je ne connais pas les horaires. Côté grammaire, adjectif interrogatif avec quel. On dit quel jour, dans quel train, pour quelle destination, avec quelle personne. Quel jour, c'est masculin singulier. Quel jour, dans quel train, c'est masculin pluriel. Pour quelle destination, c'est féminin singulier. Avec quelle personne, c'est féminin pleuré Quel jour Quel jour Dans quel train Avec S. Pour quelle destination Avec deux L. E. Avec quelle personne, féminin pleuré D'accord Vocabulaire maintenant. Le TGV. Vocabulaire. Le TGV, c'est dire train... À grande vitesse on attend le train sur le quai. on doit composter le billet euh, le départ c'est le contraire de l'arrivée les horaires du train un aller simple c'est à dire A vers B un aller retour A B B A une réduction c'est à dire moins de 20% en première classe en seconde classe Fumeur, c'est le contraire de non-fumeur. Alors, on vient d'expliquer la situation de communication à la gare. Du thème, faire les courses. Acte de langage, c'est faire une réservation. Voilà. Alors c'était pour le moment. J'espère que cette vidéo sera bénéfique pour tout le monde. Alors si vous aimez bien sûr ce type de vidéo, vous pouvez mettre des likes. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner dans la chaîne, je TV. Et, cliquez sur la cloche. Cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Cliquez sur like pour augmenter bien sûr la vue. Et voilà. A tout à l'heure. C'était avec vous, monsieur, c'est de la chaîne Je Com'Écrivit.